Dès Euclide, euh, on pense que on est capable de faire des mathématiques sur la sphère. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le ciel la nuit, on a l'impression qu'on est entouré par une gigantesque sphère céleste. Et pour prévoir le mouvement des astres, leur lever, leur coucher, il faut impérativement réfléchir sur la sphère céleste. On va donc Ménalos, qui est un mathématicien du premier et deuxième siècle de notre ère, faire une trigonométrie sphérique. Et ça commence notamment avec Ptolémée dans son Almageste au deuxième siècle de notre ère. Et grâce à cette trigonométrie sphérique qui naît donc dans l'Antiquité, on arrive à résoudre pratiquement tous les problèmes d'astronomie, y compris les problèmes posés par les éclipses de lune et de soleil, et il n'y aura pas d'apport majeur, si vous voulez, jusqu'à Copernic et Kepler. Donc cette trigonométrie sphérique permet euh, de bien répondre à tous les problèmes, à la fois de cartographie, mais également d'astronomie, et cette trigonométrie sphérique est absolument indispensable. Elle sera également utilisée par les astronomes et arabes pour répondre aux problèmes liés à la détermination, des heures de prière et la direction de la Kibla. Dès l'Antiquité s'impose le fait que pour prévoir les phénomènes célestes il est impératif de raisonner sur la sphère céleste et donc dès le deuxième siècle de notre ère on va mettre au point ce qu'on appelle une trigonométrie sphérique qui est une trigonométrie qui est liée au grand cercle de la sphère céleste c'est à dire l'équateur qui coupe le ciel en deux hémisphères l'écliptique qui est la trajectoire apparente du soleil dans le ciel au cours de l'année mais également les méridiens et grâce à ces grands cercles de la sphère céleste qui passent donc par le centre de la sphère on est capable de résoudre à peu près tous les problèmes liés à la prévision des phénomènes célestes, lever coucher du Soleil, de la Lune ou des planètes, position des planètes dans le ciel, et la finalité essentiel de cette astronomie prédictive par la trigonométrie sphérique a une double application. D'une part, les horoscopes, qui est quelque chose de très moteur dans l'astronomie antique et même jusqu'au Moyen-Âge, et chez les astronomes arabo-perses, c'est la prévision, ou c'est plutôt l'usage de la trigonométrie pour euh, la détermination des problèmes liés au calendrier, à la détermination de la direction de la qibla pour la prière et au sein de prières journalières, sans cette trigonométrie sphérique qui n'évolue pas grosso modo jusqu'à Copernic et Kepler, on ne peut pas faire d'astronomie prédictive sérieuse.